J'ai choisi ce petit coin de verdure pour vous parler d'un sujet que l'équipe municipale en place n'a pas jugé utile de partager avec l'épiciaké. La station d'épuration de Saint-Cyr-l'École a le projet de procéder à l'épandage des bouts issus de son activité, ici même, dans le quartier, à Bêtemont. C'est en tout cas ce que révèle l'enquête publique qui a démarré le 24 janvier et qui se poursuit jusqu'au 25 février. Quelles vont être les conséquences pour l'épiciaké, pour l'agriculture pour l'environnement en général, nous n'avons pas la réponse. Carl Olive, maire de Poissy, qui est au courant de cette enquête depuis fin décembre, a expliqué cette semaine en conseil municipal ne pas avoir informé les l'épiciaquet parce que la période n'était pas propice. Dommage, car pour les services de l'État, la période est complètement propice pour mener cette enquête. Si comme Poissy Demain, vous ne souhaitez pas que ce processus décisionnel vous échappe, participer à l'enquête.